Euh, bonjour à tous. Alors un petit sondage rapide parce que tout le monde adore les sondages dans, dans, dans, les, dans les assemblées. Est-ce qu'on m'entend bien là ou est-ce que je dois te parler plus près <rire> Je pose deux questions en même temps, donc je sais pas qui répond quoi, c'est On m'entend bien? Ok, merci. Euh, qui était là hier déjà Ok. Sondage qui sert à rien. Qui n'était pas là hier Ok, bon, je vais faire quelques slides un peu bis repetita, euh, mais ça ne fait jamais de mal de rappeler. Pour ceux, par exemple, qui ont qui étaient là hier, mais ont peut-être loupé la keynote. Et puis, parce qu'on doit remercier euh, quand même toujours un peu les mêmes personnes. Et je vais passer très très vite euh, la, le micro et la main. Oui, je sais qu'il n'y a rien. C'est interactif, c'est incroyable. Donc, bienvenue à tous, euh, aux nouveaux arrivants aujourd'hui, quelques-uns, et puis à ceux qui sont déjà venus hier, bah, merci à vous. Sans les participants, il n'y a pas de conférence donc ça, pour ceux qui étaient déjà là hier, vous avez vu, on a annulé 2020, on a annulé 2021. C'est moins drôle, c'était beaucoup plus drôle hier pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais il fallait être là hier. <rire> pas du tout. Vox Days 2022, Vox Days Luxembourg 2022, on est enfin content d'avoir pu le faire. Ça s'est bien passé hier, j'espère qu'aujourd'hui on n'aura pas une panne de réseau en plein milieu de journée. Bon, peut-être que tout le monde ne s'en est pas rendu compte, mais il y a eu 15 minutes sans réseau, c'était formidable. Pour certains, certaines sueurs froides, pour des orateurs, c'était formidable. On remercie encore fortement les sponsors euh, qui aident à faire l'événement. Sans sponsors, euh, pas d'événement. On remercie donc tout, absolument tous les sponsors d'être là. N'hésitez pas à aller voir les stands de tout le monde. Euh, ils animent tout, mais ils sont là, ils ont de la présence. Allez-y, à fond. On remercie aussi, alors ça, j'en ai pas parlé hier, on a, on, a, on a un CFP, donc le Call for Paper. On a à peu près 200 présentations qui sont soumises cette année dans mon souvenir, le chiffre exact, c'est à peu près ça. On en a gardé à peu près 70, c'est un crève-cœur, il y a beaucoup de choses très bonnes, c'est rarement, on élimine rarement des mauvaises présentations, c'est juste qu'il faut faire un choix. Et pour ce choix, il y a une partie de notre équipe qui vote, mais on a beaucoup d'autres personnes qui sont venues en golden ticket, donc ils ont un petit rabais sur les tickets, mais ils aident en votant aussi, ce qui augmente un peu les statistiques et permet de faire des sélections moins arbitraires, juste que notre équipe et être un peu plus représentatif. Donc, euh, je, si vous pouvez les applaudir un petit peu. Il doit y en avoir quelques-uns qui sont là. Vous pouvez vous lever si vous voulez, mais... donc Petit rappel comme hier, si vous n'avez pas vu le Schedule, voici le lien, mais en version un petit peu plus courte, plus facile à mettre sur votre téléphone. Mais euh, le, le, le Schedule, le programme, est donc disponible sur tous les écrans en entrée de salle. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la disposition, les quelques-uns qui ne sont pas venus hier, euh, la salle Amiga West, c'est la plus difficile à trouver, Elle est là sur le l'entrée est là sur le côté de la, de la grande salle. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question en début d'événement hier. Ce soir, il y a un meet and greet euh, à la brasserie de l'Abbaye baie Alors c'est ouvert à tous, mais sur inscription, et on a un nombre de places limitées. D'expérience, il n'y a pas toute la conférence qui vient, donc on a un nombre de places limitées. Euh, donc inscrivez-vous, si vous voyez à un moment donné que c'est euh, sold out, vous venez voir à l'accueil, on pourra encore ouvrir quelques places, mais on n'est pas loin déjà de, du sold out, enfin, comme c'est gratuit, ce n'est pas un sold out au sens vente, mais on n'est pas loin d'être plein. Euh, donc euh, inscrivez-vous et je vous donnerai pas le lien, parce que sinon ce serait trop facile de m'en avoir, je plaisante. Hop mince, j'ai tout, tout éteint. Voilà, c'est mieux. Je remets ça en slideshow, ok donc, avec le lien, c'est mieux. Donc, j'ai mis un lien tout de suite plus court parce que celui-là, sinon, le lien ne rentrait pas dans le. Le vrai lien ne rentrait pas dedans. VD22MIT, si vous voulez vous inscrire, il reste encore quelques places. Donc, ce soir, ce sera open bar, bouffe, tout ça, donc pour donner une idée.